Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment bien débuter en crypto-monnaie. Dans quel type de crypto investir Si vous avez pris la décision d'investir dans les crypto-monnaies, vous vous demandez peut-être comment vous y prendre. Bien que chaque crypto-monnaie soit quelque peu différente, voici le processus pour acheter les trois crypto-monnaies idéales pour un débutant. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, sachez qu'ici nous parlons des crypto-monnaies. Alors ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et surtout de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ces pépites. La première tâche que vous aurez à faire, c'est de choisir un exchange de crypto monnaies tout comme pour le choix d'un courtier en bourse, vous devez d'abord choisir un exchange auprès de laquelle vous effectuerez vos achats de crypto-monnaies. Après avoir fait votre choix, vous pouvez créer un compte auprès de l'exchange sur lequel vous avez décidé de négocier des crypto-monnaies. Vous avez un grand nombre de possibilités, mais les exchanges les plus connus sont Coinbase et Binance. Hormis ces deux géants, on peut citer les exchanges comme Bybit, LBank et Get.io. Je vous mettrai les liens de ces exchanges dans la barre de description. Votre deuxième tâche c'est d'acheter des crypto-monnaies. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies en utilisant votre carte de crédit de débit ou prépayé. En général, vous avez le choix entre plusieurs crypto-monnaies, dont le bitcoin et l'Ethereum. Bien que leur prix semble élevé, vous pouvez acheter des fractions de crypto pour quelques dizaines de dollars. Sachez que l'exchange prélève des frais pour chaque transaction que vous effectuez, tout comme le fait un courtier en bourse. Votre troisième tâche est de chercher où stocker vos crypto-monnaies. Les unités de crypto-monnaies achetées sont ajoutées à votre portefeuille crypto en ligne, offert par l'exchange de crypto-monnaies. De là, vous pouvez opter pour les transférer vers votre portefeuille personnel. Il s'agit le plus souvent d'applications spécialisées comme Wallet ou Metamask. Il existe aussi des portefeuilles physiques, ressemblant à des clés USB ou disques externes. Si vous comptez ne pas utiliser votre crypto-monnaies fréquemment pour l'achat et le transfert, ce type de portefeuille est idéal. Maintenant que vous savez comment acheter la crypto-monnaies, la question à se poser c'est quelles crypto monnaie acheter pour un débutant Toutes les cryptos ne se valent pas. Pour un débutant, trois crypto-monnaies sont considérées comme les moins volatiles et plus ou moins sûres. Toutefois, si vous avez déjà un peu d'expérience, vous pouvez vous essayer à des cryptos plus volatiles et potentiellement plus rentables comme les mêmes coins. Le top 1 de notre liste est le bitcoin. Pour tous débutants, le bitcoin est un bon point de départ, étant donné que le bitcoin est accepté par toutes les échanges crypto et par de nombreux marchands. Cette crypto-monnaie est relativement moins volatile que les autres et vous pouvez vous en servir pour acheter plus tard d'autres crypto-monnaies. Pour notre top 2, nous avons l'Ethereum en deuxième position. L'Ethereum est incontournable lorsque vous gagnez en expérience et que vous voulez explorer le monde de la finance décentralisée La DeFi C'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie après le Bitcoin En troisième position de notre liste, nous avons le BNB appelé aussi Binance Coin Le BNB est la crypto-monnaie de l'écosystème de Binance L'exchange de crypto-monnaie la plus grosse et la plus riche en fonctionnalités la détention du BNB vous permet aussi d'explorer la DeFi et le Web3 tout en bénéficiant de réduction des frais sur vos transactions sur Binance. La détention de ces trois crypto-monnaies peut s'avérer payante à long terme. Le Bitcoin est en train d'être adopté par les institutions financières traditionnelles. Tandis que l'Ethereum et le BNB sont incontournables au développement de la DeFi et du 3 Mis à part ces trois projets, si vous en voulez choisir d'autres crypto-monnaies lors de vos premiers investissements, voici quelques points à prendre en compte pour le choix de vos crypto-monnaies. 1. L'équipe derrière le projet. 2. L'utilité du projet dans le monde réel et dans la finance décentralisée. 3. L'art économique du projet. 4, la popularité de ce projet 6, la capitalisation boursière de ce projet Il y en a plein de points à prendre en compte avant de choisir un projet Mais nous allons nous limiter à ces 6 points Pour finir, voici le top 10 des crypto-monnaies en nombre d'abonnés sur Twitter 1, nous avons le BNB avec plus de 9 millions d'abonnés 2, le Bitcoin avec plus de 5 millions d'abonnés 3. Le Chip avec plus de 3 millions d'abonnés. 4. Le Dogecoin avec plus de 3 millions d'abonnés. 5. L'ETERON avec plus de 2 millions d'abonnés. 6. Le Ripple avec plus de 2 millions d'abonnés. 7. Kronos avec plus de 2 millions d'abonnés. 8. Solana avec plus de 2 millions d'abonnés. 9. Polygon avec plus d'un million d'abonnés et enfin Kik avec plus d'un million d'abonnés aussi c'est tout pour cette vidéo si vous l'avez aimé la seule manière de me le faire savoir c'est de la liker, de vous abonner à la chaîne et surtout de la partager au maximum de personnes ciao pour une nouvelle vidéo